Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler euh, raison d'être et vous aider à trouver euh, les outils et euh, les, euh, de, des idées pour euh, notamment la définir, puis l'incarner aussi, cette, cette raison d'être. Alors, donc le design circulaire, vous l'avez compris, c'est euh, quelque chose bah, qui a à voir avec l'économie circulaire, bien sûr. Donc pourquoi l'économie circulaire, déjà, pour, pour commencer donc, Hein, si vous êtes là aujourd'hui, c'est bien que vous, vous devez aussi penser qu'il y a urgence à revoir la façon dont, dont on produit, qui entraîne une surexploitation des ressources naturelles. Euh, cette situation elle est d'autant plus alarmante que, parallèlement, l'humanité ne fait que croître. Nous serons plus de, de 8 milliards en 2030 et euh, près de 10 milliards en 2050. Donc forcément, euh, on est plus nombreux, il y a, il y a moins de possibilités, il y a moins de ressources. Il va falloir complètement repenser notre modèle. Et donc, euh, maintenant qu'on a défini euh, l'économie circulaire, euh, l'idée, c'est de se pencher sur euh, les bénéfices de cette économie circulaire. Euh, parce que, voilà, on sait bien que, du coup, potentiellement, il peut y avoir une réduction des déchets, euh, qui peut, va entraîner une diminution de la demande en ressources, une réduction des impacts environnementaux, et donc une meilleure performance des entreprises. Parce que quand on va avoir, euh, finalement, toute cette brique, euh, qui va être efficace, on va avoir une meilleure performance de nos entreprises. C'est ça qui est intéressant euh, justement dans l'économie circulaire, parce qu'il y a bien le mot « économie ». Et donc on va pouvoir créer des emplois et renforcer un lien social. Et on voit bien que là, on adresse finalement par l'économie circulaire tout le prisme de ce qu'on va appeler le développement durable, où en fait euh, on a le développement euh, qui, veut dire, euh, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire le développement à la fois sociétal, euh, la, la partie aussi euh, économique, et le durable avec ce côté, du coup, écologique. Et donc, ce qu'on qu vous invite maintenant à découvrir, c'est qu'est-ce que le design circulaire Alors, nous, on, on a travaillé cette méthode de, de cette façon, donc on s'inspire du design thinking, où on retrouve, pour ceux qui connaissent le design thinking, la partie, euh, bah, l'utilisateur, en fait, au centre. On part de l'utilisateur pour euh, créer euh, les produits, les services, les, les nouveaux business models, donc on part de son besoin, ensuite on regarde si c'est rentable, si c'est viable avec le business, si c'est faisable d'un point de vue technologique. Et avec euh, le design circulaire, ce qu'on qu ajoute comme brique, c'est l'écosystème. En fait, on se demande est-ce que c'est durable, est-ce que l'impact environnemental est euh, euh, logique et raisonnable Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment au moment de la, la conception du, du produit qu'il faut intégrer cet impact euh, de, du produit sur l'environnement. Euh, et surtout bah, prendre en compte les, les, les déchets euh, qu'il va euh, générer qui sont donc associés à la fois à sa production et à son utilisation. Parce qu'on parle beaucoup de, de faire du recyclable, mais faire un objet recyclable, bah, ça ne suffit pas. Hein. C'est même euh, la dernière chose qu'on essaye de, de faire. Parce le, le, vrai, le vrai objet, euh, le vrai sujet, c'est de, de ne pas produire de déchets. Et donc si on doit donner un peu une définition de, de ce que c'est que le design circulaire, c'est donc bien une méthodologie, vous l'avez compris, qui est donc centré utilisateur, comme le design thinking, qui prend en compte l'écosystème et qui permet aux organisations d'allier les objectifs de disparition des déchets et d'impact minimum sur l'environnement, tout en assurant la rentabilité. La, dans dans le, la notion de durabilité, il y a aussi la notion de, de rentabilité, et Stéphanie en a parlé juste avant. Alors, avant de, de parler un petit peu plus dans, de, de méthodologie, on voulait un, un peu vous présenter des, des inspirations. Euh, ah pardon, vas-y Stéphanie, <rire> excuse-moi. Et euh, effectivement, voilà, des inspirations, et notamment pour que vous compreniez à quoi sert euh, le design circulaire, c'est-à-dire le design circulaire, pourquoi faire C'est-à-dire qu'on on comprend bien, euh, du coup, euh, voilà, le, le, les enjeux, mais finalement, euh, euh, la question légitime qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est « mais moi, ça va me servir à quoi ?» Donc les applications pour le design circulaire, elles sont... Euh, très euh, pragmatique et euh, centré utilisateur. Euh, donc, vous pouvez repenser vos produits et vos services avec un impact positif, prendre en compte l'écosystème et l'utiliser finalement pour avoir cet impact positif, incarner la raison d'être, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se posent la question de la raison d'être ou qui l'ont rédigée, mais après, le, le fait de l'incarner au quotidien, ce n'est pas, pas si évident. Et finalement, euh, ces applications, ben, vous avez ensuite, euh, il, il en découle euh, des... Euh, des implications assez intéressantes, parce que vous pouvez faire évoluer l'objectif euh, et les projets de l'organisation, générer de l'engagement, parce que quand vous avez euh, des produits avec un impact positif, quand vous avez un écosystème qui est aligné avec vos valeurs, une, une raison d'être qui tient la route, bah vous générez de l'engagement pour vos clients et pour vos collaborateurs, et donc vous créez une entreprise résiliente. Donc plein de vertus pour le design circulaire. Et ça s'utilise dans tous les domaines, donc euh, notamment bah, les trois domaines principaux, produits, services, organisations. Au niveau des produits, bah, par exemple, vous pouvez repenser votre gamme produit existante. Euh, au niveau des services, vous pouvez travailler sur une approche Green IT, ou la partie, ce qu'on a appelé Low Impact, qui est comment je passe du produit au service, c'est-à-dire avec une approche euh, servicielle de mon, de mon produit, de la location, ce genre de choses. Et évidemment, l'organisation, très important aussi, où là, bah, je peux sensibiliser mes collaborateurs, euh, les engager, euh, et puis je peux aussi mesurer, c'est très important la mesure, pour euh, pouvoir communiquer derrière ce que je fais, donc mettre en place des, des mesures de, de mon impact. Et ce qu'on vous propose là, euh, c'est de faire un zoom aujourd'hui sur incarner sa raison d'être. Alors justement, donc on, je parlais d'inspiration, il euh, y, y a pas mal de, de startups hein, qui se créent sur des concepts d'économie circulaire, donc sur une raison d'être euh, autour de la durabilité. Et, et en termes d'exemples, de, de, euh, il, il y a notamment ceux qui sont dans l'alimentaire. Alors, dans l'alimentaire, c'est un vrai sujet, hein, parce qu'il faut, faut savoir que chaque année, près de, de 10 millions de tonnes de nourriture consommables sont gaspillées, ce qui représente quand même 150 kilos par an et par habitant. Euh, donc voilà, il y, a, il y a des boîtes qui se sont montées autour de ça. Par exemple, Too Good To Go, donc vous avez dû en, en entendre parler, donc eux, ce qu'ils qu proposent, c'est euh, aux supermarchés, aux restaurants et aux boulangeries de valoriser leur, leurs invendus en les vendant à petit prix à des particuliers euh, qui les réservent euh, via une appli. Donc euh, ben voilà, au lieu de jeter, on, on peut les, on peut les, les vendre. Euh, il y a également Phoenix qui est euh, aussi sur ce, ce sujet-là. Donc Phoenix au départ, l'idée, c'est de récupérer les invendus pour les donner à des associations. Euh, mais en fait, ils ont vraiment euh, envie d'adresser tout, tout toute la chaîne. Donc ils proposent aussi de vendre les invendus euh, comme Too Good To Go à petit prix euh, pour des particuliers, mais en plus ils vont plus loin. Ils proposent aussi de récupérer les produits pour faire de l'upcycling, c'est-à-dire euh, bah, faire d'autres produits à partir de, de, de ce qu'on allait jeter. Et puis même, euh, si vraiment il n'y a plus rien à en faire, de l'utiliser euh, euh, comme alimentation animale. Donc eux, ils ont vraiment l'envie voilà, d'adresser de, de, tous les sujets pour cette, ce gâchis alimentaire. Et il y a évidemment aussi des produits euh, qui sont euh, très, très innovants. Donc euh, là, on a l'exemple très sympathique de Fairbrix. Euh, Fairbrix, eux, carrément, ils, euh, ils utilisent le carbone, le CO2, comme une matière première. Euh, et ils en font de la fibre textile. C'est-à-dire qu'en fait, euh, un peu comme à l'image d'une plante qui euh, synthétise le CO2 pour en faire euh, une feuille, et ben, eux, ils arrivent à créer, à créer une, fibre, euh, une fibre qui n'est pas naturelle, du coup. Euh, mais pour faire, pour faire du tissu. Donc c'est très intéressant parce que euh, ça permet de décarboner complètement l'industrie de la mode qui, comme on sait, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de sujet, euh, aujourd'hui a un très gros impact. On est au-dessus euh, de l'impact euh, du transport aérien, donc c'est quand même euh, très fort. Et aujourd'hui, ils sont capables de produire, euh, je crois que c'est cette année, ils vont pouvoir produire un kilo par jour euh, de euh, fibre textile. Et donc cette fibre textile a pour but de remplacer le polyester qui est euh, une fibre qu'on retrouve dans énormément de, de, de compositions, les doublures, les, les, les, euh, tout ce qui est euh, habit de sport. Donc, c'est des beaux projets. Mais ce qui est intéressant, c'est que les entreprises installées ont aussi besoin de se transformer. Et donc, euh, hop là, euh, du coup, moi, j'avais une question à vous poser. Euh, je me demandais, est-ce que vous sauriez par hasard quelles sont là ou les obligations d'une entreprise à mission est-ce que certains d'entre vous le savent Alors, n'hésitez pas à débloquer vos micros euh, ou à envoyer euh, euh, des messages dans le chat. Est-ce que certains d'entre vous... Donc, évidemment, il y a la loi Pacte qui a été, euh, qui a été lancée euh, par euh, le gouvernement et qui permet de devenir une société à mission. Alors, certains d'entre vous le savent ou pas Je donne. Euh... <rire> Donc l'obligation d'une société à mission, c'est euh, il faut définir sa raison d'être, il faut que ce soit inscrit dans les statuts de l'entreprise, définir dans les statuts un ou plusieurs euh, objectifs sociaux et environnementaux, et mettre en place des indicateurs certifiés par un OTI, donc un organisme tiers, et un comité qui intègre au moins un salarié qui est chargé de suivre l'évaluation de la mission. Donc ça c'est très important parce que finalement on se rend compte qu'il euh, y a une vraie volonté euh, à la fois... Euh, euh, des entreprises, et, bah, du gouvernement à la base, mais et, et des entreprises qui s'en emparent euh, aussi par le côté Bicorp aux états unis d'inscrire de, de, l'entreprise avec une, une, une véritable mission. Et donc, il et donc, y, a, y, a, y a quand même plusieurs, même si c'est récent, il y a plusieurs entreprises euh, déjà qui sont passées sous ce statut euh, un exemple, ben, c'est le groupe Rocher, qui est le premier groupe international à avoir pris ce, ce statut. Donc le groupe Rocher, c'est ben, Yves Rocher, euh, ses petits bateaux. Et donc on venait de dire euh, juste avant qu'il euh, faut fixer des objectifs euh, environnementaux et sociaux. Donc on vous a mis quelques exemples d'objectifs de, et d'engagements qui ont été pris euh, par le, le groupe Rocher. Le premier, c'est de créer une nature académique qui permet de former euh, 100% des salariés aux enjeux du développement euh, responsable. Hein, déjà, c'est de donner un, un petit peu de sens. Euh, voilà. euh, le fait de labelliser 100% des marques sous Bicorp d'ici 2030, de réduire de 30% la consommation de, de plastique d'ici 2030 et pour le plastique résiduel d'utiliser euh, du plastique recyclable, et puis de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de, de 50%. Donc euh, voilà, en fait, il y, y a plein dans leur. Euh, de, de, de, ils ont listé beaucoup d'objectifs. Je vous ai mis quelques, quelques exemples. Il y en a, a d'autres. Il euh, n'y a pas forcément besoin de changer de, de ces statuts pour s'engager dans la transformation, heureusement. Donc, un autre exemple, c'est celui de Maison du Monde, qui a mis plus, en place plusieurs actions pour se transformer et réduire son impact euh, dans le cadre d'un plan stratégique RSE en 2014. Et donc, euh, ils utilisent, eux, par exemple, du bois recyclé pour produire les, les meubles. Euh, ils ont décidé aussi euh, de former leurs designers à l'éco-conception pour intégrer la durabilité dans leur création et notamment pour choisir les bonnes matières premières hein, pour ensuite euh, pouvoir rentrer dans cette circularité. Euh, ou bien ils, ils récupèrent également les retours des clients pour les réparer, les remettre en vente ou bien s'ils ne peuvent pas le faire, euh, les donner à des, à des associations. Et euh, donc voilà, ils sont, ils sont assez actifs. Là, on voit une photo en particulier d'un challenge qu'ils ont fait euh, d'éco-conception avec de jeunes, de jeunes designers. Et donc la bonne nouvelle, c'est que s'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent pour se remettre un petit peu en question dans la façon dont, dont, dont on produit, c'est qu'il y a de l'argent qui est disponible pour soutenir tout ça. Pour comprendre, on peut regarder en particulier l'interview de Larry Fink, qui est le président de BlackRock. BlackRock, c'est le plus important gestionnaire d'actifs au monde. Et lui, ben, il dit tout simplement euh, ben, que c'est rentable d'investir dans le développement durable, euh, parce que ben, en fait, seules les sociétés qui seront positionnées sur ces sujets s'en sortiront euh, plus tard, euh, en gros, voilà, parce que ce sont des entreprises qui vont être plus attractives, donc la demande sera plus forte. Et en plus, bien sûr, ils vont créer l'engagement aussi euh, de leurs salariés et ils vont recruter euh, aussi les, les talents dont ils ont besoin, qui est en fait d'ailleurs en plus un, un problème de plus en plus euh, important d'aller chercher, en, en l'occurrence, les jeunes générations. Donc ce qu'on vous propose maintenant, parce qu'on a, a déroulé un peu la partie conceptuelle, c'est de vous présenter des choses qu'on peut utiliser au quotidien euh, dans une démarche de raison circulaire et notamment pour définir et incarner sa raison d'être. Donc tout d'abord, euh, la démarche c'est, euh, voilà, on a pour, en synthèse, notre démarche c'est d'abord comprendre les flux circulaires, faire comprendre dans quel, dans quel environnement on s'inscrit, euh, comment tout ça fonctionne, euh, définir sa promesse durable, c'est-à-dire euh, définir une, une promesse, une raison d'être qui s'inscrive euh, dans, euh, dans la durabilité, et ensuite l'incarner, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est bien de la, la définir, mais euh, voilà, ce qui est important aussi derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement. Alors déjà comprendre les flux circulaires, donc euh, voilà co comprendre le, le concept, euh, comment ça marche. Et, et la première chose à comprendre, c'est que l'objectif, c'est de passer d'une euh, conception, d'une consommation linéaire à du circulaire. Donc actuellement, on est dans un modèle totalement linéaire, c'est-à-dire qu'on extrait les matières premières pour produire les, les produits, on les produit, on les sent distribuer, nous on les consomme et on les jette. Euh, donc c'est brûlé, enfoui, etc. Donc on essaye d'aller vers du recyclage, c'est-à-dire pouvoir récupérer. Euh, et les éléments, les composants d'un produit pour pouvoir les réutiliser, mais euh, comme je vous tout à l'heure, ce n'est pas l'objectif principal, l'objectif c'est d'être dans le circulaire, c'est-à-dire d'être dans la réutilisation perpétuelle euh, des composants de, de nos produits pour ne pas avoir de déchets. Donc pour voir un peu euh, concrètement comment ça fonctionne, il y a ce, ce, ce papillon qui est, euh, qui est assez parlant, euh, qui montre euh, bah, cette notion de circularité avec à droite euh, les produits qui sont manufacturés, à gauche tout ce qui est composé naturellement, avec des produits naturels. Donc pour entrer dans un système d'économie de, de, circulaire, d'abord il faut choisir bah, les bonnes matières premières, celles qui vont permettre justement de pouvoir après bah, être dans ce, dans ce cercle. Il faut faire de l'éco-conception, concevoir des produits qui puissent être facilement réparables, démontables, et après justement bah, euh, faire en sorte qu'ils puissent être maintenus le plus longtemps possible en utilisation, donc le, la maintenance, il y a la, la, la réutilisation, le fait de le ré, de réutiliser, de partager aussi un produit, au lieu d'en acheter, que chacun en achète un, qu'on puisse en partager euh, l'utilisation. Le, le, euh, le fait de pouvoir recycler, c'est ce que je disais, le, le dernier élément, c'est vraiment quand on n'a pas d'autres solutions. Euh, on voit comment on peut recycler. Donc ça c'est la partie euh, manufacturée, sur les, les composants naturels, bah, c'est d'utiliser des composants qui puissent après euh, être compostables euh, voilà, et re revenir à la nature en fait. Et donc euh, une fois qu'on a compris l'écosystème, on peut commencer à, à définir sa promesse durable. Ce que je souhaite vous présenter là, en fait c'est un exemple d'une entreprise sur laquelle je travaille actuellement. Euh, donc euh, c'est pour que vous ayez une idée, c'est dans euh, l'univers de la pépinière et en fait c'est un rachat, c'est une entreprise qui a été rachetée il y a 15 ans et qui a été récemment rachetée par euh, un, un dirigeant qui avait du coup le souhait de faire évoluer justement sa raison d'être, sa mission et donc on a fait un travail sur euh, tout d'abord définir son monde idéal, donc sélectionner euh, le monde qui lui semble être le monde idéal pour lui euh, dans une dizaine d'années, donc là vous voyez il a choisi euh, avec la petite pastille jaune, les deux petits-enfants. Ensuite, euh, on a travaillé sur définir son entreprise animale. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais l'entreprise animale, ça permet en fait d'aller chercher des choses euh, au niveau de votre cerveau droit, qui est le cerveau notamment euh, de l'émotion, de la sensibilité euh, et euh, de l'intuition. Et l'intuition, c'est très important parce que c'est ce qui fait en fait qu'on euh, est beaucoup plus... Euh, euh, sensible en fait, à, à notre environnement. Et euh, c'est vrai que dans un environnement mouvant comme on a, tel qu'on l'a aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui, est, qui a beaucoup de valeur. Donc là, par exemple, il, il avait choisi les deux abeilles parce qu'il euh, y avait un côté collaboration, un côté écosystème, euh, un côté travail bien fait, organisation. Euh, et euh, l'écureuil, parce que l'écureuil, il est rapide, il est malin, euh, il a des bonnes solutions, euh, donc euh, il est assez, euh, euh, on va dire... Euh, Agile, pour prendre un mot euh, euh, à la mode, entre guillemets. Et finalement, euh, on arrive sur euh, la définition de la mission de son entreprise dans ce monde idéal. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, dans ce monde idéal, voilà euh, à quoi contribue mon entreprise dans ce monde idéal. Et donc là, euh, donc on avait ces enfants qui représentaient la, les générations futures, l'égalité homme-femme, euh, l'eau le, aussi, et puis le jardin bien organisé. Et donc on a rédigé cette phrase qui est « mon animal entreprise contribue à ce monde idéal car il saisit l'opportunité de faciliter le développement d'un écosystème naturel, construit à plusieurs et contribue à l'autonomie de chacun et du groupe avec bienveillance. » Donc ça c'est une première phrase qui permet de positionner l'entreprise dans l'écosystème et qui va pouvoir permettre derrière de travailler la raison d'être et la mission euh, euh, telle qu'on peut le faire en agence classique. Et donc on voulait aussi illustrer ça par un acteur assez connu dans ce monde du développement durable et de l'économie circulaire. C'est Patagonien, qui a aussi travaillé sur sa raison d'être, qui est écrite ici. C'est fabriquer les meilleurs produits en causant le moindre impact environnemental, utiliser le monde des affaires pour inspirer et mettre en place des solutions à la crise environnementale. Et là, le, le terme inspiré est important également puisque Patagonia, c'est un acteur un peu atypique. Quand il, fonde une, il trouve une innovation pour justement travailler sur cette notion de, de circularité, de récupération des composants, n'hésite pas à la partager avec d'autres acteurs pour que ça puisse toucher un maximum de, de personnes et avoir un, un, un impact maximum sur, sur, sur la planète. Donc, une fois qu'on a défini sa promesse durable, euh, l'étape d'après, ben, c'est de, de l'incarner. Euh, et donc, euh, là, on a un, un autre outil qu'on présente un peu sous forme de, de carte, l'idée étant d'aller tirer la, la, la bonne carte. Donc, quand on est en train d'imaginer ce qu'on pourrait faire pour réduire son, son impact et, et rentrer dans une économie circulaire, en théorie, on va dire que les possibilités sont infinies, puisqu'il s'agit bien bah voilà, d'aller trouver une innovation qui correspond à son activité, mais néanmoins, on peut quand même choisir une direction en fonction justement de son activité, ce qui paraît le plus pertinent pour son, son entreprise. Donc il y, y, y, y a déjà des, des, des possibilités qu'on peut un petit peu regarder, et donc on, là aussi, on va vous donner des exemples. Donc pour ceux qui étaient là à la fois précédente, c'est des choses que vous aurez peut-être vues, mais... Euh, concevoir tout d'abord des produits modulaires donc c'est concevoir des produits qu'on puisse réparer, alors on a cet exemple qu'on adore, que vous pouvez utiliser vous-même, iFixit c'est un site qui permet en fait, d'aller vérifier euh, si l'ordinateur que vous allez acheter est réparable ou pas petite info, plus c'est petit moins c'est réparable donc ça c'est intéressant on a remplacé un produit par un service donc ça j'en ai parlé, Donc c'est tout ce qui est euh, location versus avant je possédais quelque chose, maintenant je le loue on a ILTI, euh, qui est, est un, euh, de l'outillage professionnel, donc ils louent des grosses perceuses. Enfin, voilà. Et en fait, ils sont passés euh, pour une partie de leur business sur un modèle justement de location. Et c'est très rentable même pour leurs clients, puisque finalement, leurs clients n'ont plus à gérer les pannes, le retour, euh, le fait que du coup, il y a un arrêt de la production. Donc c'est très intéressant parce que c'est vraiment du win-win. Vous pouvez aussi modifier la composition de vos produits. Euh, donc là, on a l'exemple de Novamont, euh, qui est euh, une industrie euh, pétrochimique green. Et en fait, ils se sont implantés euh, en Sardaigne sur une ancienne usine euh, qui était euh, désaffectée. Ils l'ont réutilisé euh, et ils ont utilisé un produit local en Sardaigne qui est le Chardon pour créer des sacs plastiques donc biodégradables euh, et éco-conçus euh, voilà, euh, et locaux en plus. Donc ça a bénéficié à l'économie locale et ça a créé un produit positif. C'est un super exemple une autre possibilité, c'est de chercher à étendre la durée de vie de ces produits. Euh, et donc euh, là, un exemple, enfin, moi j'aime bien parler de mode parce que c'est un secteur euh, que, bah, que je connais. Et puis c'est vrai que c'est un, un, un secteur aussi où les acteurs ont pris conscience de la nécessité de se transformer, alors, bien entendu sur la pression des, des consommateurs. Et donc l'exemple, c'est déjà, euh, vous connaissez sûrement, ce sont des baskets qui sont fabriquées de façon euh, éco-responsable. Et c'est tout récent, en juin dernier, Véja a ouvert à Bordeaux une boutique de 250 mètres carrés qui est complètement consacrée à la réparation, à la rénovation et le recyclage des chaussures usagées. Ils en profitent aussi d'ailleurs pour vendre euh, des, des chaussures qui ont des petits, euh, des petits défauts. Euh, donc pour l'instant c'est de l'expérimentation, euh, mais euh, l'idée c'est de voir si ça fonctionne pour ensuite euh, l'étendre euh, dans d'autres villes. Une autre possibilité, c'est d'utiliser des déchets comme ressources, ça semble un petit peu bizarre comme ça, en gros c'est de récupérer des déchets d'une autre organisation pour en faire ses propres ressources, et on va rester dans le domaine de la mode avec Friendly, Frenchie, qui est une marque qui s'est créée sur des concepts d'éco-conception, et de fabrication locale, donc en France, et bon, ils proposent des t-shirts, des draps de plage, mais aussi des lunettes de soleil, et c'est là que c'est intéressant, puisque euh, leurs lunettes de soleil sont fabriquées à partir de coquillages recyclés, donc par exemple des coquilles euh, d'huîtres, euh, qui normalement bah, seront des, sont des déchets qui sont enfouis, enfouis, pardon, <rire> pas enfuis, enfouis, <rire> enfouis euh, eux les récupèrent euh, pour faire des, des lunettes de soleil. Euh, une autre possibilité que vous pouvez regarder, ben, c'est d'utiliser le, le, la data, de mettre la data au service de, de l'impact. Euh, et là, un exemple intéressant, c'est celui de Netatmo, que vous connaissez peut-être, qui fait de la domotique dans appareils connectés pour euh, bah, gérer un petit peu tous les appareils de la maison. Donc là, l'exemple, c'est le, la gestion du chauffage. Hein. C'est un appareil qu'on utilise, Stéphanie et moi, donc on les connaît. Euh, le boîtier se, se connecte sur la chaudière. Ça se fait de façon très simple et il permet de programmer les, les moments de chauffage en fonction de, de votre planning, de la façon dont vous, dont vous vivez. Euh, le, le, le système, d'ailleurs, permet aussi de prendre en compte ben, la, la météo, les caractéristiques de votre maison et euh, même de euh, détecter euh, si une fenêtre est ouverte dans, euh, dans, dans, dans une pièce pour pouvoir couper euh, tout de suite le chauffage. Donc en fait l'objectif, vous l'avez compris, c'est de faire en sorte d'utiliser le moins d'énergie possible, en tout cas juste la bonne énergie pour euh, vous chauffer en fonction de vos habitudes. Donc on est dans l'optimisation. Et donc, on a souhaité parler aussi avec Florence des services parce que c'est vrai que nous, on vient aussi des services toutes les deux. Et souvent, c'est la question qu'on nous pose alors, moi, je travaille dans les services, mais du coup, qu'est-ce que je pourrais faire Parce que bon, est-ce que j'ai un impact ou pas Qu'est-ce que je peux faire Donc, d'abord, une première chose, même si on est d'accord que les services, ce n'est pas forcément que de la digitalisation, mais euh, c'est quand même intéressant d'avoir ce petit chiffre en tête si le numérique était un pays, il serait le troisième consommateur mondial d'électricité. Donc, c'est énorme. Euh, et il y a ce, du coup ce, ce modèle que j'ai souhaité partager avec vous, que je trouve intéressant, qui compare en fait, euh, on va dire, le, le, le digital, l'approche digitale à euh, un sportif. Et en fait, c'est comme voilà, quelqu'un, euh, il faut l'entraîner pour qu'il devienne plus performant, plus efficace. Et finalement, il euh, y, y a ce côté motivation, donc où on, il faut travailler sur la stratégie, vraiment lui donner, euh, lui donner un axe. La salle de sport, donc là, il faut lui donner les bons outils hein, pour qu'il puisse avoir enfin, il faut avoir un système d'information durable. Il y a toute une partie autour de l'écosystème. Si on regarde, vous avez à la fois le bon entourage, avec les bons clients, les bons fournisseurs, les partenaires, mais aussi le style de vie, euh, développer une culture du numérique dans l'entreprise. Et le coach, donc là, on, le coach, ça va être, on va dire, plutôt le, le, la partie gouvernance, sponsoring. Et, euh, et finalement... Euh, une fois que vous avez euh, mis en place tout cet écosystème, euh, toute ce, euh, cette motivation, la salle de sport qui va bien, et ben, il faut le peser le sportif régulièrement pour voir où il en est. Et donc, comme on disait avant, voilà, la mesure, c'est très important. Il ne faut pas oublier de, de mesurer. Donc, ce, ce, ce, ce bloc euh, permet de synthétiser tout ça. Et c'est assez intéressant. Et justement, j'ai cette question pour vous, d'après vous, en considérant l'univers du numérique, qu'est-ce qui a le plus gros impact sur notre planète Est-ce que c'est plutôt les réseaux et infrastructures numériques Est-ce que ce sont les data centers, les équipements électroniques, ou bien la consommation de vidéos en ligne Alors, Ah, bon, les data centers, les équipements, euh, la data. Il ah, y, y, y, y, y a pas mal de réponses autour de la data. C'est la data alors, je vous donne la réponse. Ce sont les équipements électroniques. Donc, les équipements électroniques, les supports, les devices. <rire> voilà, les devices, l'ordinateur, tout ça, les imprimantes, tout. Donc, 60%, ça représente euh, 60% des, de l'énergie primaire du numérique, 66% des émissions de gaz à effet de serre et 76% des ressources extraites pour le numérique. Donc, euh, si je donne un exemple très concret, le smartphone, 200 grammes, 200 kilos de ressources extraites euh, pour faire un smartphone. Voilà, donc ça vous donne une idée de l'impact. Euh, mais il y a des entreprises hein, qui s'attaquent un petit peu à ce, à ce sujet. Euh, un, une entreprise assez inspirante, c'est euh, OM Conseil, qui a été créée par euh, Olivier, euh, un certain Olivier Maréchal euh, en 2003. C'est une société de conseil en informatique qui, euh, en fait, euh, enfin, qui, qui, avec la crise de 2008-2009, s'est un petit peu remis en question. Euh, il s'est dit qu'il bah, fallait repenser son, sa, sa raison d'être pour, euh, pour, pour prendre en compte bah, le, le bien de, de tous. Et donc, ils ont écrit cette raison d'être. « Nous développons des solutions techniques et managériales permettant de réduire l'impact du numérique sur la planète » tout en travaillant mieux ensemble. Donc leur objectif, c'est d'accompagner leurs clients pour réduire euh, l'impact du, du numérique. Et ils se sont impliqués aussi euh, ben, des, des, des, bonnes, euh, des bonnes façons de, de faire euh, en interne. Euh, donc là, c'est un peu d'une pierre de coup de voir aussi ce qu'on peut faire euh, en interne. Donc Par exemple, ils achètent uniquement du matériel informatique euh, qui est euh, reconditionné. Ils font de l'upgrade des ordinateurs. Hein. Ils ne les remplacent pas pour un oui ou pour un non. Ils font bien sûr en interne le tri des déchets. Ils se sont fixés derrière un objectif zéro déchet et en quatre mois, ils en étaient déjà à moins 40%. Ils ont travaillé sur l'optimisation des déplacements. Enfin, ce sont quelques exemples. Ce sont des, là des, un extrait de leur rapport RSE. Voilà, C'est un peu l'exemple de la société qui à la fois se met au service des autres et qui euh, elle-même s'applique des bonnes pratiques. Et donc Pour terminer, on voulait vous parler de communication, euh, parce que la communication, bah, c'est quand même important. Euh, parce que communiquer, c'est s'engager, c'est se soumettre potentiellement euh, au jugement euh, des, des consommateurs. Donc ça oblige à suivre ses actions, euh, à être aligné, euh, à mesurer, on en a parlé aussi tout à l'heure. Et un, un exemple un peu sympa, parce qu'on peut aussi communiquer euh, de façon euh, décalée et, et interpellante, c'est celui de Naturalien. Euh, avec deux exemples, euh, un sur le, sur le vrac et puis l'autre, bah, j'ai pris en photo la vitrine de Naturalia, sur le, le zéro déchet. Et effectivement, ils sont alignés, euh, ils, communiquent, euh, ils, ils communiquent et ils sont alignés sur leur, leurs engagements, parce que là, on a listé l'ensemble de, des engagements qu'ils ont pris, et il euh, y a le fait de réduire ces, ces déchets et, et lutter contre le, le gaspillage alimentaire. Et donc du coup, autre petite question, d'après vous, quelles sont les erreurs les plus courantes liées au greenwashing alors, on a, on a souhaité euh, euh, parler de ça parce que euh, finalement, le greenwashing, c'est un gros problème dans la communication durable. On se pose souvent la question mais alors, euh, oui, est-ce que je communique ça Parce que bon, est-ce que ça va être euh, mal pris Enfin voilà, donc c'est pas toujours évident de trouver la bonne nuance. Donc, on a trouvé important de faire un, un petit rappel là-dessus. Euh, je vous donne les réponses parce que <rire> c'est peut-être pas forcément évident. Euh, D'abord prise en compte seulement d'une activité de l'entreprise, c'est-à-dire d'une partie. C'est-à-dire que typiquement, c'est l'entreprise de mode qui lance une collection avec euh, du, des, des, des produits recyclés et, et en fait communiquer énormément dessus, alors que le reste ben, ne l'est pas du tout. Euh, on va avoir aussi tout ce qui est objectif à trop long terme, donc peu engageant, c'est-à-dire euh, je réduis mes déchets de 10% à 20 ans, bon, ben, ce n'est pas très engageant. On a aussi des objectifs moins ambitieux que ceux du secteur d'activité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a les, euh, les accords de Paris qui ont été signés avec des objectifs très clairs euh, sur euh, la, la trajectoire qu'on veut avoir, et euh, voilà, l'idée c'est que si on prend une décision et qu'on veut euh, se targuer d'avoir pris des décisions avec un impact positif, il faut que ça ait un impact fort, c'est-à-dire il faut que bah, si on regardait les autres euh, du secteur, bah, on soit aligné sur les objectifs de Paris. Et enfin, comme on l'a dit, la mesure, donc pas de mesure et pas de preuve tangible. Donc quand même, la meilleure démarche, c'est surtout d'avoir une démarche de preuve. En fait, c'est avant tout ça, euh, vraiment, de, tra de travailler sur cette logique de preuve. Et en l'occurrence, pour répondre un peu au, au, à ce qui était euh, aux remarques qui sont sur le chat, euh, il n'y avait pas de bonne réponse. C'est que tout, en fait. Tous sont oui. des erreurs, euh, tous les éléments sont des erreurs à, à éviter. Et, et donc, pour, pour terminer, euh, justement, bah, un, un petit exemple très concret, puisque c'est voilà, ce qui m'est arrivé moi au mois de décembre. J'ai reçu un, un, un, un élément de décoration, on va dire, euh, qui m'est arrivé en cadeau de Noël et de Milibou, Et minibou, euh, fait de la communication autour du fait de, de travailler sur en étant éco-responsable. Sauf que moi, j'ai reçu mon produit dans un gros carton rempli de polystyrène euh, qui, euh, bah, vous le savez, euh, voilà, c est, c est, c est, on l'utilise très très peu. Après, ça va, ça va à la poubelle. Donc, c'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, il y a certainement beaucoup de choses très bien qui sont faites chez, chez Milibou, Mais là, on a un petit problème d'alignement de, de, et d'opération, on va dire. Euh, voilà, euh, donc, euh, il faut faire bien attention. Effectivement, on a peut-être de très bonnes intentions, de très bonnes choses qui sont faites on a envie de les communiquer mais après il faut bien être sûr que les choses suivent, on va dire, de, de, de bout en bout. Et donc, comme on l'a dit, voilà, le design circulaire ça s'applique à toutes les étapes de la stratégie, donc aujourd'hui on a euh, parlé beaucoup de la raison d'être, euh, mais il y a aussi tout ce qui, est autour de, qui tourne autour des, nouveaux, euh, des nouvelles offres produits-services avec un impact positif, la valorisation de son écosystème, et donc voilà, justement, donc des, des webinaires pour en parler, on en parlait en introduction, euh, euh, donc des, des webinaires thématiques pour découvrir tous les, les outils. Euh, on fait aussi des formations en design circulaire. Donc on, on fait bien sûr de l'accompagnement sur mesure sur, pour les projets d'entreprise. De, et puis on peut aussi intervenir pour des sessions de sensibilisation, de co-construction euh, en interne avec les collaborateurs, avec les, avec les partenaires. Alors voilà, c'est vraiment du, du sur mesure. Et oui. donc voilà, pour terminer, on va dire terminé. que c'est à vous de jouer, c'est-à-dire que c'est voilà, à vous de voir ce que, comment vous voulez euh, mettre en œuvre cette démarche dans votre, en, dans votre entreprise. Euh, en parler, bien sûr, parce que plus on sera nombreux à travailler sur ce, ces sujets de durabilité, à utiliser les outils du design circulaire, plus l'impact sera important.